Après des années de tristesse, ils ont déjà J'ai décidé de changer, oublier Ma quelles cappelles Ichim J'ai donné encore le corps Une illusion magique, qui finira comme le mio respiro Tu perdes tout, tu me voles vraiment moi nuits à je si j'étais à la Ma ma je voulais être à moitié. Et avevo promis que tu serais sempre à toi. Encore je manque à ce que j'ai vécu, je quando suis tourné. Je me je pourquoi tu sais, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh amour, peur de ça toujours, non non non, non son, mon, oh, oh, bon, mon coeur, voit, oh, oh, oh, Non, oh, oh oh, oh oh, J'ai à t'aimer comme il les gens t'avoir ma raison de vie Je peux plus oublier les bowling time Et pendant les jours et les nuits Et d'entre eux, il s'y amènent Et moi naïf seul, à te penser eh, Je le vois, je me dis s'ouvre nos meilleurs Si j'étais mieux de lui, je serais amoureux Je serais à toi encore non manca il manque, ho ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai quand je ce que j'ai vécu, quand je parle de nous Pourquoi? ce que j'ai Pourquoi? c'est j'ai on je n'encore rien te voir oh.